Et yo tout le monde stéridile on se retrouve pour le succès but qui va consister à tirer sur un ballon de foot qui est hors map sur le toit d'un immeuble donc une des méthodes pour y arriver puisqu'il y en a plusieurs notamment celle du Banshee, c'est d'activer le crâne Sputnik euh, suite à l'arène où il y avait l'apparition on va sauter sur le rebord où je me trouve faire un grenade jump ça devrait vous envoyer tout en haut de cet immeuble à partir de là on va monter sur le monticule de terre et on va faire un saut sur le premier bout de ferraille attention à vous mettre un petit peu à gauche de ce bout de métal puisque sinon vous allez glisser euh, une fois que vous y êtes euh, on va un petit peu monter dessus, faire un saut accroupi sur un autre bout de métal on va ressauter sur un troisième bout de ferraille, ensuite on va monter sur le toit on va enjamber euh, l'espèce de trou qu'il y a à cet endroit, puis rentrer dans l'immeuble euh, détruit, et on va voir ce gros ballon de foot qui ne ressemble absolument à rien, et qui est moche, on va lui tirer dessus, et ça devrait vous débloquer le succès, moi je vous dis à une prochaine vidéo, et bien entendu, viva l'eau